La rentrée ne s'est pas passée exactement comme prévu. Côté perso, les vacances furent magnifiques. Et tandis que l'île de France prenait l'eau, nous avons bien rechargé les batteries au soleil de l'Espagne. Côté pro, les clients entreprises continuent à me faire confiance. Les retours des premières sessions sont au top et mon agenda est plein jusqu'au 15 janvier 2018. Donc là aussi, tout va bien. En réalité, c'est plutôt du côté des formations grand public que le bas blessait. Vous le savez, j'ai lancé ces programmes au printemps dernier. Les premiers retours étaient bons, et j'imaginais que la rentrée allait se faire en fanfare. Première déconvenue, l'offre spéciale que j'avais faite pour les chômeurs et les étudiants n'a eu aucun succès, alors que je me disais presque que j'allais devoir refuser du monde. Au final, seules deux personnes m'ont appelé, un cadre dirigeant au chômage et un étudiant en école d'ingénieur. Je ne me suis pas démonté, chacun d'eux a eu droit, pour ce prix déjà super bas, à deux demi-journées de formation en individuel, et ce furent de très beaux moments, qui m'ont confirmé dans l'idée que j'ai eu d'ouvrir ces formations au grand public. Donc, à part cette déception, rock'n'roll attitude, tout allait à peu près. J'ai été plus touché par le peu de retour sur le stage consacré à l'autorité parentale, animé par Sandro costa Sanseverino à la fin cette semaine. Outre la communication classique que je fais sur tous mes stages, j'avais envoyé des mails à mes amis proches et à ma famille pour leur redire la qualité du stage, et leur conseiller de ne surtout pas le manquer. À ma très grande surprise, je n'ai eu aucun retour. Aucune question, aucune excuse polie, aucun signe vague d'intérêt, rien. Même pas un mail me demandant de les lâcher avec mes idées bizarres. Silence radio, blackout, nada. <rire> Pire, alors que je parlais de ce stage chez des amis, la maîtresse de maison est partie dans une sorte de colère, totalement disproportionnée, expliquant que l'éducation des enfants, ça ne s'apprend pas dans les stages, que ce qu'elle faisait c'était très bien, que personne ne lui apprendrait comment faire, et que mettre une ou deux claques, bah, parfois, c'est la seule solution. J'étais tellement étonné et choqué par cette réaction que j'ai préféré laisser tomber et parler d'autre chose. Mais j'ai quand même été touché. Et face à ces déconvenus, je commençais à sentir un mélange de colère et de tristesse, bref, des émotions désagréables et peu motivantes. Il se trouve qu'au même moment, j'étais en train de lire « « La puissance de la joie » de Frédéric Lenoir. J'en étais au chapitre « Laisser fleurir la joie » et pile au moment où je commençais à râler, j'ai lu cette citation de Bergson. « L'effort est pénible, mais il est aussi précieux, plus précieux encore que l'œuvre où il aboutit, parce que grâce à lui, on a tiré de soi plus qu'il n'y avait, on s'est haussé au-dessus de soi-même. » C'était déjà une première consolation. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut travailler sans relâche, s'acharner, mettre l'effort au premier plan ou comme valeur principale, au risque de s'épuiser On serait alors bien loin de la joie. Dans ce même chapitre, laisser fleurir la joie, Frédéric Lenoir associe deux principes complémentaires. La persévérance dans l'effort, et le lâcher prise et le consentement. À la citation de Bergson répond donc un passage sur le taoïsme, et en particulier la pensée de Chang Tzu. Je ne sais pas si je prononce correctement. Ce dernier donne l'exemple d'un nageur qui cherche à traverser un fleuve impétueux. La plupart des nageurs chercheront à lutter contre les courants. Ils mettront toute leur force, leur énergie, ils s'épuiseront en vain et finiront noyés. Plus le courant est fort, dit Chuang Tzu, moins il faut lutter contre lui. Gardons en tête l'intention d'atteindre l'autre rive, épousons le flot du courant, laissons-nous porter par lui sans résister. Nous finirons par traverser le fleuve et parvenir sains et saufs, sans effort, sur la rive opposée que nous voulions rejoindre. Lier ces deux aspects, la persévérance dans l'effort et le lâcher prise, c'est selon Frédéric Lenoir, agir en épousant le mouvement de la vie, sans perdre de vue ses propres objectifs, ses propres intentions, sans chercher à les réaliser immédiatement et à n'importe quel prix. Si la vie s'y oppose, laissons-nous porter par son flux. Cet objectif, nous l'atteindrons plus tard. Lire ce chapitre m'a fait un bien fou. J'ai accepté avec bonheur le fait que sur ces formations, les choses allaient prendre du temps. Et bien sûr, je me suis souvenu à ce moment-là que nous allions quand même être une dizaine au séminaire de Sandro et que ces deux jours allaient être magnifiques. Encore un mot sur Frédéric Lenoir et son livre. La première fois que j'ai entendu son nom, c'était en 2016 lors des conférences émergences à Bruxelles auxquelles il participait comme orateur. Cinq minutes après son entrée en scène, je me disais, mais c'est qui ce crétin prétentieux et 30 minutes plus tard, j'admirais son intelligence, sa culture et son engagement pour développer la méditation dans les écoles. Frédéric Lenoir est un objet médiatique de haute volée, il peut donc être très agaçant. Mais en même temps, je le crois désormais très sincère. Et c'est l'un des rares intellectuels aujourd'hui capables d'une pensée appuyée sur les plus grands et en même temps accessible à tous. Dans ce livre, La puissance de la joie, il fait brillamment la différence entre plaisir, joie et bonheur. Il montre comment la sagesse n'est pas une notion vaine ou dépassée, mais au contraire reste très accessible. Avec deux voies possibles. L'une qui vise à l'ataraxie, l'absence de trouble, la sérénité. C'est la voie des épicuriens, des stoïciens ou du bouddhisme. Une voie plutôt ascétique qui met en valeur la force de la volonté pour parvenir à la vie heureuse. Et une autre voie qui aspire davantage à la joie parfaite qu'à l'absence de trouble ou à la sérénité. Elle est moins portée sur la répression des passions et des instincts que sur leur conversion vers un accroissement de la joie. Elle ne prône pas un idéal de renoncement, mais de détachement, c'est-à-dire de vie joyeuse dans le monde, sans asservissement aux plaisirs mondains et aux biens matériels. Elle croit plus en la puissance du désir et de la joie qu'en la force de la volonté pour atteindre la sagesse, c'est-à-dire une joie permanente que rien ne peut détruire, ce qui constitue une autre manière de parler du bonheur. C'est la voie prônée de manière très diverse par les taoïstes, mais aussi par Jésus, Montaigne ou Spinoza. Pas mal. Comment aller vers la joie Comment construire sa joie Ce sont évidemment des questions que nous nous posons tous, et qu'il faut se poser. Ce livre est plein de réponses de grands penseurs, et de bon sens. Et j'espère vous avoir montré qu'il peut être utile au quotidien. Lisez-le.